Je retiens, je ressens, depuis qu'on est allé à Berlin, qu'on on fait partie vraiment d'un mouvement. Parce qu'ici, ce n'est pas nécessairement un langage très courant au quotidien de, de parler des biens communs. Je reviens de Berlin, mais c'est au, au moins ça, avec la... la la perspective que c'est quelque chose qui est, qui est transnational, qui va au-delà des frontières, qui va au-delà de, des, des risques étatiques de chacune des nations. Si on Le problème qu'on trouve à la fois au Québec et partout, moi j'ai pu, pu rencontrer, parler, interviewer des gens euh, par rapport au commun, c'est souvent il y a des, des pratiques de commun, il y a des « commoners » qui font ça sur une base quotidienne, au niveau local ou régional ou même national, sans appeler ça « les communs ». C'est mettre un nom sur ces pratiques-là, c'est essayer de voir comment, justement, on peut fédérer toutes sortes de pratiques. On a un gros travail à faire, de, justement, d'animation de, euh, par, par rapport aux communs, parce que c'est sûr que la culture des communs, on est en train de la créer en ce moment. La petite chose qui m'a vraiment donné de quoi à Berlin, c'est le fait que c'était n'était pas juste sur les commons, c'était le fait que c'était une, une conférence sur l'économie et les commons. Pour nous, on est beaucoup dans euh, expérimenter ou euh, connecter des pratiques qui sont très « commoning euh, » et dans le mouvement de commons. J'ai toujours été comme dans la, la, la transformation des individus, des organisations, de la société, mais ça m'est revenu à vraiment connecter ça au monde économique. Même tout ce qui est commun est, est marginalisé, est, est, est attaqué et construire, c'est quelque chose qui n'a pas une marge. qui soit une centrale, c'est extrêmement compliqué. Fait que je reviens en me rendant compte que peut-être qu'autour des communs, c'est moins l'économie en tant que telle que les relations qu'on crée à travers l'économie. Euh, ça m'a beaucoup frappé les questions de droit, les questions d'organisation, les questions de charte. On a délégué beaucoup de choses à l'État, on a délégué beaucoup de choses à des structures qui prennent soin de nous. Et on veut reprendre possession un peu du contrôle là-dessus pour définir un certain nombre de règles, puis, puis rejouer des nouvelles règles. Peut-être que des fondamentaux qu'on n'a pas pour pouvoir faire en sorte de passer à un véritable mouvement, et que peut-être qu il faut travailler sur ces fondamentaux-là qu'on ne voit pas. Dans l'humain, il y, y, y a cette idée de partage. On le voit chez les singes, on le voit chez les, les, les, les gens les plus proches de nous, dans la chaîne, en disant que les ressources sont rares, on va, on va assurer une certaine forme de... Va, entre nous, on va s'assurer de certains... C'est là d'où vient le droit finalement. Je pense que beaucoup de gens dans les communs partagent un, sens, un grand sentiment de fragilité par rapport au monde, par rapport à leur situation, par rapport aux euh, fragilité qui est une étape différente de celle d'être insurgé, d'être fâché. C'est une autre lecture que j'ai, mais quand on dit fragilité, c'est aussi le fait qu'on vit dans un monde complexe, difficile, dont on n'a pas les leviers sont les éléments de confiance autour des communs? Parce que les communs, ça se bâtit autour de cette monnaie d'échange incroyable qui est très fragile qui est, qui est la confiance. Quand on met en bien commun, on crée une abondance, puis euh, ben, on va à l'encontre de ceux qui croient que l'ultime, c'est quand c'est rare. Il faut qu'il puisse y avoir des espaces reconnus où se développe ce type d'économie collaborative qu'ils puissent d'abord s'exprimer, qui puissent puisse éventuellement se fédérer, etc. et éventuellement, justement, passer à une échelle un peu plus grande, etc. Et là, ce que ça veut dire, c'est vraiment un rapport à politique et un rapport à l'État. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait une décision euh, collective, à un niveau soit étatique, soit régional, les, les niveaux régionaux, qui euh, permettent l'expression de ce genre d'économie être une économie à côté des autres économies, étatiques, de marché etc., et qui peut justement prendre de plus en plus de place? Les gens sont là pour en dire, les valeurs des communs, tout ça, ça va très bien, ça, je dis que c'est assez, assez commun tout le monde, mais allez-y. L'infrastructure aussi, je dirais que dans les infrastructures, c'est pas juste l'eau, c'est aussi les structures qu'on se donne pour fonctionner. C'est une infrastructure. Or, les modèles de fonctionnement, on en a, on en a besoin. L'infrastructure des communs, est, au sens général, est inventée. Puis ce côté organisationnel, puis comment on, se, on manque d'exemples. On on, moi, j'ai faim d'exemples de, oui. autour de ça. Je suis revenu la Ça, c'est peut-être, c'est pas une transformation, mais c'est un nom, qu'on peut, une étiquette qu'on peut s'accorder. En disant, ben, effectivement, je, je, je, pense, je pense commun. Le, vraiment, le, le bien commun, c'est une attitude... Mmh. Et ça ne s'oppose mmh. pas au marché, ça propose une alternative qui parfois est peut-être mieux qu'un marché. Ça s'intègre des fois aussi ouais. l'un des problèmes qu'on a eu au Québec et qu'on a toujours au Québec, à savoir comment tu du passes d'un mouvement social à quelque chose qui, qui, euh, qui agit à un niveau plus, plus élevé. De politique. On a vu par le passé que euh, les citoyens, via les mouvements sociaux, ont, ont, ont désarmé des, des politiques. On a eu des politiques de lutte à la pauvreté, des politiques de reconnaissance d'action communautaire autonome, des politiques de violence conjugale la sexuelle. C'est parti vraiment des citoyens, ça, ça a monté, ça a été discuté, remanché. Et la politique, après ça, revient avec un plan d'action. Alors, est-ce qu'on pourrait penser qu'au cours des années, une politique économique? Il y a cette espèce de risque-là de, de dire oh, « Nous autres, on n'en a pas besoin d'économiser la planète, on tire la sais. C'est pas nécessairement facile. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette belle théorie qu'on a entendu parler, qu'on a valorisée à Berlin maintenant? Qui, qui se met, qui c'est qui se tous les manches sur le chantier? Qu'est-ce qu'on construit? Qui le construit? Comment on construit? Dans une, perspective, dans une visée planétaire carrément.